Aujourd'hui, nous allons jouer avec Myonchan qui va essayer de rééquilibrer avec Mani Acupuncture quelques déséquilibres que j'ai actuellement, A vous de deviner lesquels et vous pouvez m'envoyer un courriel, merci, rien à gagner simplement à faire évoluer notre pensée vers des médecines ancestrales I'm